Salut à tous Allez, aujourd'hui une vidéo toute particulière puisque je vais vous présenter Woodbox. Woodbox est une entreprise qui vous envoie des colis à la maison avec plein de petits goodies, vous allez voir, de l'univers geek. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille ensemble se balader sur le site internet pour voir quelles sont les propositions et puis bah bien entendu qu'on parte à la découverte d'une des Woodbox qu'ils m'ont envoyé et de son joli contenu. Allez, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la commenter, à la partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti Voilà, donc nous voilà sur le site de Woodbox, hein, donc le, le, le partenaire. Alors vous avez hein, toujours en présentation euh, la Woodbox euh, du mois, en l'occurrence ici c'est le mois d'octobre. Avec euh, les Bad Guys 2, euh, hein, euh, notamment, euh, on va retrouver, on va retrouver Alien, on va retrouver Freddy et, euh, et Breaking Bad. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas précisément ce qu'il y a euh, dedans. C'est-à-dire que vous pouvez pas cliquer et puis avoir précisément le contenu euh, de la Woodbox. Euh, ça, je trouve ça, je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage. Euh, vous avez euh, donc la possibilité d'avoir euh, des abonnements, abonnements soit à euh, Woodbox. Euh, soit à une Harry Potter, donc là la Harry Potter box c'est vraiment euh, particulier, et puis la Azuma c'est une box qui est plus euh, tournée sur, euh, sur le manga. Je vous laisserai aller sur le site, hein, c'est woodbox.fr, on va regarder ensemble les abonnements euh, Woodbox classiques. Donc voilà, donc pour celui euh, du mois euh, d'octobre, euh, vous paierez 21,99€, c'est-à-dire 22€ euros pour un contenu euh, de box qui est à peu près euh, de 50€ euros, euh, en moyenne euh, garantie. Alors voilà, là on a juste une un, un tout petit euh, toute petite info, apparemment c'est euh, une statuette, hein, euh, une Q une QFIG de, de, de Freddy. Alors je sais, hein, tout le monde préfère les Pops plutôt que les Q QFIG. Ma foi, ben voilà, ils sont partis sur un partenariat avec, euh, avec Qfig, c'est comme ça, soit vous êtes intéressé, soit vous, soit vous ne l'êtes pas. Vous aurez attention, hein, 5 euros de livraison, euh, Bon, euh, voilà, il faut le savoir. On reste à 50% en dessous de la valeur du contenu de la boîte, c'est quand même assez intéressant. Après, vous avez la possibilité de vous abonner ben, euh, soit pour euh, 3 mois, soit pour 6, euh, soit pour 12. Moi, il y a un petit problème que j'ai avec ça, c'est que euh, voilà, cette somme-là, il faut la payer tout de suite. Et euh, c'est vraiment le point d'achoppement que j'ai avec Bootbox, c'est que vous partez pas pour euh, ben, un premier mois où on me prend 21 euros, un deuxième mois 21 euros, un troisième mois 21 euros. Non, vous partez directement où on vous en prend 78 euros. Donc voilà, je trouve que voilà, les abonnements à, à, à, pendant un an, devoir payer 300 euros d'un seul coup. Je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas fan et je ne suis pas là pour vous faire de la vente forcée. D'autant plus que moi, ben, avec le lien que j'ai mis sous la vidéo, je suis intéressé à partir du moment où vous prenez un abonnement au moins de, de 3 mois. Mais là, n'est pas le problème. Vous allez voir, ce n'est pas ce que je vous conseille dans cette, dans cette formule. N'oubliez pas de choisir la taille, donc euh, homme ou femme. Parce qu'attention, pour les femmes, les t-shirts sont un petit peu cintrés. Alors que pour les hommes, ben, voilà, on se retrouve avec, euh, avec des t-shirts à la bonne taille. Euh, sinon, voilà moi ce qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, le shop en fait. Alors, vous allez pouvoir euh, également euh, découvrir les woodbox précédentes. Euh, la méga, donc la méga, c'est quoi C'est une woodbox avec une valeur de plus de 2000 euros. Et puis, il y a une des personnes qui est tirée au sort dans ceux qui sont abonnés. Et puis, eh ben, cette personne elle recevra euh, la woodbox à 2000 euros. C'est top. Là, vous avez carrément une Switch Lite, un appareil photo de dedans. Enfin, voilà, on se fout pas de votre gueule après faut avoir du bol c'est pas trop mon cas et puis euh, mais je trouve que l'initiative est bonne par contre ce qui m'intéresse beaucoup c'est le shop shop sur lequel je n'ai pas d'intéressement je tiens à le redire euh, le shop c'est la possibilité soit d'acheter euh, des box à l'unité soit d'acheter des produits euh, de box à l'unité pour les produits euh, de box à l'unité c'est pas intéressant du tout il y a des Woodbox qui valent assez cher, mais on le voit ici, vous avez des Woodbox qui sont au prix classique de 25 euros. Donc par exemple, si celle-ci vous intéresse, euh, vous pouvez directement acheter cette Woodbox-là euh, en, choisissant, en choisissant votre taille pour peu qu'elle soit encore disponible. En l'occurrence, là, c'est le cas. Et vous savez et vous maîtrisez parfaitement ce que vous achetez. C'est sans engagement. Et euh, bah, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant parce que là, pour le coup, bah, vous bénéficiez des 50%... Euh, qui vous sont offerts sur le contenu de la boîte et puis au moins vous maîtrisez ce que vous commandez Alors voyez euh, si vous êtes en plus abonné vous aurez un prix encore euh, dessus euh, mais euh, vous avez euh, des woodbox qui voilà, qui sont à, à 25 euros au lieu au lieu de 50 je trouve ça je trouve ça plutôt intéressant c'est tout simplement une façon pour eux euh, de maîtriser euh, bah, leur, euh, leur stock hein, euh, voilà. ce que je trouve absolument génial c'est ça là ça la box mystère pourquoi je trouve ça génial bah Parce que si vous êtes abonné, c'est que 10€ euros, et si vous ne l'êtes pas, ce n'est que 15€. Euros. Alors bien sûr, vous n'allez pas maîtriser ce qu'il y a dedans, mais ce que je trouve super, c'est que c'est vraiment la super idée du petit cadeau de Noël en plus euh, que vous allez faire. Vous allez recevoir une, une moodbox comme ça, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, ça leur permet à eux de gérer leur stock, vous ne la payez que 15€ euros, voire 10 si vous êtes abonné. Et puis ces petits petit cadeau supplémentaire euh, sous le sapin, le cadeau surprise, c'est un peu la pochette surprise qu'on avait quand on était gosse, mais dedans vous avez exactement le même engagement qu'une moodbox classique, c'est-à-dire vous avez un contenu pour une cinquantaine d'euros, dans lequel il y aura un t-shirt, dans lequel il y aura une figurine, dans lequel il y aura des goodies et ça je trouve ça super euh, le départ d'entreprise euh, euh, le cadeau sous le sapin euh, de Noël euh, ouais moi je trouve que là pour le coup c'est une super super super bonne initiative et, euh, et j'adore ce concept et puis sinon bah, vous aurez la possibilité d'acheter ce qui reste à l'unité alors là aussi, hein, euh, il faut voir, je pense que quand on est abonné, ça vaut le coup de s'acheter un t-shirt Halo à 9 euros, quoique, mais pour moi, c'est clairement pas euh, là qu'il y a de l'intérêt, parce que toutes ces figurines-là, vous pouvez les trouver pour beaucoup moins cher sur Internet, donc euh, je, reste, je reste assez mitigé sur, sur la plus-value d'acheter les choses de façon dépareillée, et de toute façon, c'est pas le modèle économique de la boîte. Ce que je vous propose c'est qu'on aille voir le contenu de la woodbox que l'on m'a envoyé je conclue euh, surtout en vous disant que moi je suis très très fan de l'idée de pouvoir acheter la woodbox de façon unitaire hein, à 25 ou 19 euros voire même d'acheter la woodbox euh, mystère et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai malgré tout un code de partenariat qui vous permettra d'avoir une woodbox gratuite pour un abonnement de trois mois allez on va regarder ensemble bah, ce qu'on trouve dans ces fameux euh, Woodbox, donc ce qui est marrant en fait c'est que quand on la reçoit, euh, bah, c'est déjà en fait la Woodbox euh, qui est dans votre boîte aux lettres. Hein. Euh, elle s'identifie donc directement avec, avec le logo et euh, en fait elle, elle n'est pas elle-même emballée, elle est elle-même l'emballage. Donc vous avez votre étiquette comme ça et, et, et ça vous est envoyé comme ça. Bon sur le coup je dois avouer que j'étais un peu déstabilisé. Euh, mais bon, c'est vrai qu'après, avec le bordel des boîtes, vous euh, n'avez pas gardé vos woodbox pour vous. quoi. Allez, on ouvre ensemble celle que moi j'ai reçue. Donc, vous voyez, en fait celle que j'ai reçue, elle, du coup, elle est, est sérigraphiée hein, à l'intérieur, au, au, au thème choisi par, par, par la Woodbox de ce mois-ci. Euh, on va l'ouvrir, on va tomber sur euh, une première euh, publicité pour.. Euh, pour un manga de chez de chez Kana et puis ensuite on va avoir voilà là c'était en fait celle de septembre 2019 donc hein, que j'ai reçu c'est la woodbox darkness à l'intérieur de laquelle euh, on va retrouver donc une figurine euh, de Voldemort le t-shirt que je porte actuellement magie du montage un porte-clé euh, Batman que je vais sans doute maintenant utiliser parce que je vais changer mon porte clés qui était un peu un peu vieux sinon j'ai un bandana v pour vendetta pour aller me balader le samedi après midi sur les champs élysées je pense que ça c'est sympa et puis un, un, un pin de, de la goule ici hein, ce que je vous expliquais c'est le contenu de la woodbox de la super woodbox euh, mystère donc une woodbox à, à, à 2000 euros en l'occurrence c'est pas celle là que j'ai reçu Mais il y avait un beau Dark Vador euh, Enfin voilà il y avait des, des trucs sympas Et carrément des fois vous pouvez avoir un téléphone voire euh, une console, euh, PS4 Enfin ça peut monter vraiment assez haut Mais bon après c'est le hasard Et puis il y a un petit flyer sur la communauté Puisqu'on vous engage à vous prendre en photo avec votre Vootbox, Ce que je ferai sans doute Voilà il y a également un petit peu de pub pour euh, la Citadelle du Temps Là en l'occurrence et puis voilà comment se présente votre woodbox. Donc on va avoir à l'intérieur la figurine, euh, la QFig. Alors j'ai entendu hein, des remarques de gens qui disaient moi les QFig, euh, j'aime pas ça, euh, je préfère euh, les pop. Bon bah moi en l'occurrence, celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Elle aura, elle aura sa place sur, euh, sur mon étagère pour, pour décorer mon, mon, mon, mon plateau, donc euh, je suis plutôt content. Euh, après je connais pas le coût unitaire de ces figurines mais je crois que on... là au niveau du contenu en fait j'avais j'avais checké, euh, on, on s'en sort quoi hein, c'est sensiblement ça Là, c'est euh, une boîte qui va effectivement frôler les 45 50 50 euros donc on a la Qfig on a le t-shirt donc le t-shirt moi je l'ai demandé en double xl je l'ai bien reçu euh, en double xl donc euh, pas de souci là-dessus ils il, il confirment quand même plutôt bien leur, euh, leur engagement vous n'avez pas de souci de ce côté-là à voir si on peut changer la taille euh, en chemin parce que bah, des fois on maigrit ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou pire on prend du poids voilà le Pins qui est de très très très très bonne qualité pareil celui-là je pense que je vais me balader au bureau avec ça va être sympa là on retrouve donc la, le porte-clés euh, Batman qu'est-ce que je fais je l'ouvre Allez, je l'ouvre. Je ne l'ai pas regardé encore, la porte-clé. On va les regarder ensemble. Je vais, je, vais, je vais faire vivre ces objets de toute façon, je vais pas les mettre. Ah ouais, ouais plutôt sympa. Ouais. ouais, plutôt classe. Ouais, même plus que classe. Tout en acier, tout. C'est propre. Franchement, c'est propre. Et puis ici, ben donc le, le bandana pour mes, pour mes sorties parisiennes. Euh, du samedi, alors ça je, je, je ne sais pas si je vais le mettre, hein, je, soyons honnêtes, mais euh, je trouve ça sympa, ça peut ça va, à, moi, à moi me servir euh, de décor. Voilà, donc, contrat rempli, hein, on est bien sur, euh, sur un contenu euh, d'une cinquantaine d'euros euh, euh, si on fait des recherches sur euh, sur internet, et puis ben, ça vous est quand même euh, donné pour beaucoup moins de ça, et puis je j'insiste. Je, je, sur le fait que euh, je trouve vraiment que les Woodbox à 10 euros, 10-15 euros, euh, pour moi, c'est le, le top du cadeau, euh, du cadeau de, de société, le cadeau de départ. Je pense que maintenant, il ne faut plus avoir honte de tout ça et puis, euh, et puis arrêter de s'offrir des, euh, des soirées dans des, dans des cabanes dans les arbres euh, ou des tours de Ferrari ou de Porsche. Euh, franchement, moi, je préférerais appel à ma société si un jour je me barre Offrez-moi de la Woodbox plutôt qu'un plutôt qu tour en, en Porsche, j'en ai rien à foutre. Voilà, voilà, vous l'avez vu, la, la proposition hein, de chez Woodbox, elle est, elle est multiple. Soit vous partez sur un abonnement euh, de 3 mois, de 6 mois ou, ou de 1 an. Soit tout simplement, bah, vous allez sur le site, sur le shop et vous allez picorer en fait ce qui vous intéresse en ciblant une box bien définie ou tout simplement avec cette fameuse box mystère je pense que vous aurez compris que pour moi c'est vraiment la sauce qui m'intéresse le plus ici là je vous mets un code promo qu'ils m'ont permis de vous partager ça va vous permettre si vous prenez un abonnement de 3 mois d'avoir une woodbox gratuite en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis quitte à faire un beau décor autour avec des beaux goodies, wow, pourquoi s'en passer Allez, à très bientôt, juste une info, ouais, du Toys, il y en aura beaucoup plus sur la page, vous allez voir, et notamment bah, l'univers Star Wars en regorge, donc on en reparlera très très vite. Allez, à très bientôt, ciao